Le soleil vient de se lever T'es sous marins tu sais où tu peux te les carrer Nous, on est content de se retrouver Avec GLG Tchou, bon Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 21 septembre 2021. Je suis GLG, votre dealer d'Acron. On vous donne rendez-vous comme tous les, toutes les semaines, deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis pour le résumé des news high tech et tous les mercredis en live. Hein, du moins au mois de septembre, mois d'octobre, pour l'instant, il n'y a rien de gagné, hein, gagné. Allez, bah, euh, bah, GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée <rire> en replay. Oui parce que je me lance. Je me dis, j'ai pas trop envie, je bourrais bon, bien un coup, tu sais, avant de se faire traîner. Vas-y, allez, lance son truc, vas-y, allez, lance le truc, fais nourrir. <rire> allez, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à nos tipeurs. La seule émission qui fonctionne au café, plus on a de café, plus on a d'émissions. Pour l'instant, le mois prochain, on a déjà une émission assurée par semaine. Si bah, chacun veut contribuer un peu à l'émission en m'offrant un café en devenant tipeur. Un euro pour un mois. Et après, bah, vous soutiendrez l'aventure. Et on aura peut-être deux émissions par semaine le mois prochain. On verra ça. Ça dépend que de vous. Hein. Après, une émission, ça me va aussi. Hein. Après, deux, c'est bien. Et deux plus un live. Alors là, c'était... Euh... C'est un régal, voilà. Bon, spécial dédicace à nos tipeurs, encore une fois, merci à eux. Je rappelle, et chaque fois que vous faites un tip, vous êtes tranquille pendant un mois, vous avez votre nom dans les crédits, et vous recevez toutes les reviews 24 heures avant tout le monde. Ça veut dire que je les envoie sur Tipeee, les vidéos sont non répertoriées, c'est-à-dire que vous voyez les vidéos, bah, par exemple, la vidéo du casse d'aujourd'hui, bah, les autres ont vu hier. Et la vidéo, par exemple, de demain, que de la montre, et bah, les tipeurs la verront aujourd'hui, voilà. C'est le petit... Un euro par mois, on parle quand même. <rire> Au cas où. Au cas où. Il y avait une chanson comme ça, non Bon, allez, spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir l'émission, puisque oui, pour flatter l'algorithme YouTube, il faut qu'on ait un peu des vues, faut que des gens la regardent, ce qui est bon, déjà pour l'instant c'est une bonne nouvelle. Il faut que vous mettiez un petit pouce en l'air, ça veut dire comme ça il y a de l'interaction, Du là là, en haut, en bas, on en bat les... YouTube s'en fout. Au contraire, s'il y a des pouces en haut et des pouces en bas, il est bien parce qu'il dit là, il y a de l'interaction, c'est qu'il y a polémique et tout, voilà. Pour eux, c'est une vidéo qui est peut-être éventuellement bankable. Et ensuite, merci à tous ceux qui mettent un commentaire, puisque oui, YouTube aussi, il aime bien qu'il ait des commentaires. On mettait un commentaire, je réponds aux commentaires, c'est un répondre aux commentaires que j'ai répondu de leurs commentaires et tout. Voilà, il y a de l'interaction, il y a du commentaire, il y a de la réaction, il y a du pouce en l'air et tout. YouTube adore ça et vous participez un petit peu à votre manière à l'essor incroyable de ce rendez-vous exceptionnel, présenté par un animateur d'autant plus incroyable. Oui, bah oui, bah non, mais c'est la deuxième dose, je sais pas ce qui s'est passé de... <rire> bon, allez, on commence tout de suite avec les news du show. Alors, hop, la hop, papa, hop, hop, hop, hop, hop, hop. alors attends, c'est celui-là. Voilà. Bon, allez, legeek.tv, ma vie, mon œuvre et ma youtubeographie. Vous retrouvez évidemment toutes les vidéos. Bah, Greg, le geek, GLG, Greg, le geek, legeek.tv, la télé de Greg, le geek, tv. Regarde quoi, vas-y. <rire> bon. Vous retrouvez toutes mes reviews, la dernière review de l'aspirateur, les écoutes les MU6, des écouteurs, euh, à air conduction, dont on a parlé euh, dernièrement, c'était plutôt pas mal, voilà. Bon. Allez. Le premier sujour, plus le, <rire> je vous dis. Je... Alors, elle m'a dit, à toi de trouver dans les commentaires quel mot j'ai oublié dans cette phrase. Les sujets du jour. <rire> oui, ben c'est le matin, c'est le matin, parce que je veux le faire le matin, c'est vrai, il faut que je bosse. <rire> C'est un photo. Bon, allez, on parle de, de, de sujet du jour plus d'innovation en 2021. Oui. Alors, certains vont me dire, oui, mais c'est normal, GLG, c'est après l'été, au mois de septembre, il n'y a jamais rien d'exceptionnel. Hein. Oui, mais bon, là, euh, les fabricants ne font pas le, ne préparent pas un téléphone avant l'été pour dire, en l'été, on se repose, on le sort au mois de septembre. Les fabricants, généralement, travaillent sur les smartphones déjà depuis l'année dernière. Mais on voit bien que là, on va se rendre train de se taper un peu l'effet boule de neige de l'effet Covid. Un, on est on arrive un peu à un point où l'innovation était quand même vachement arrivée à maturité. Et le, le problème de Covid, c'est qu'on n'a pas eu d'innovation majeure, et il n'y a pas eu de révélation de trucs, « Waouh, ouais, on va sortir ça !» Et tous les fabricants vont s'engouffrer un peu dans le créneau, en disant « Waouh, ouais, les smartphones, ça c'est trop bien !» Bon, on a vu que 108 millions de pixels, c'était pas mal, des processeurs qui cadencent beaucoup plus que mon PC... Pourquoi pas hein, Des écrans euh, toujours plus beaux, magnifiques, mais on est toujours sur de l'AMOLED ou du Super AMOLED. Après, on a beau monter la résolution, encore une fois, sur un écran qui fait 6 à 7 pouces, mais du 2K, du 4K et un rafraîchissement de 240 Hz, ça reste relativement des arguments marketing. Pour en avoir un, moi, qui cadence à je ne sais plus combien, là, comment il fait mon... Il est où, d'ailleurs, mon téléphone Je ne sais pas, il est parti. Bon, puis on parle un peu de mon... Euh de mon Red Magic Nubia Red Magic 6S Pro qui cadence à Watt 1000. Bon bah quand je le mets, euh, oui, il euh, y a une espèce de fluidité, mais de là à vous dire le 60 Hz c'est pire que le 120 Hz, c'est vraiment... Là on est vraiment dans l'argument marketing où tout le monde voit la différence, mais si mais tu vois bien. Et tout. Pfff. Tu vois bien, ouais. Tu vois bien que le sous-marin dans ton cul, ouais. Surtout, ouais. C'est plus de la quenelle, là. Est... On est passé au niveau dessus. Déjà, la quenelle, elle faisait mal. Je veux dire, là, les mecs, ils s'en disent, on va leur mettre un sous-marin. C'est ergonomique. Ils n'ont pas trouvé plus gros. Diesel, en plus. Dis donc. Bah, avec ça... Eh oui. bah oui. Faut bien... Faut augmenter un peu le niveau. Bon. Donc, il n'y a pas eu trop d'innovation et... Il est clair que si on comptait sur Apple cette année, pour dire... C'est vrai que bon, Apple, ils ont quand même été les premiers avec les téléphones tactiles, les zooms, les machins. Le Touch ID, au milieu. Ah, après, on en a vu de toutes les couleurs et c'était vraiment bien. Mais là, bon, avec la nouveauté de, la nouveauté de septembre, euh, voilà, on a optimisé. Voilà. Bon, Xiaomi nous aura prouvé qu'avec sa version T euh, et T Pro, bah, ils ont optimisé aussi. Donc, il y a vraiment... C'est vrai, vraiment l'année de la mort où il n'y a vraiment pas d'innovation. Un parce que bah voilà, encore une fois le form factor il est arrivé à maturité et ensuite comme une bagnole quoi. Au bout d'un moment, bah, une bagnole, quatre roues, euh, voilà, un moteur, euh, voilà, euh, ça, ça reste une bagnole. Mais euh, ils essaient de faire évoluer un peu de choses et on n'a vraiment rien cette année et au niveau des news c'est minable. Et c'est vrai qu'on se qu on, qu on, qu on, qu on concerte, <rire> certes. <rire> oui, dans le concert, il y a certes. Alors, certes, Nico, je dis on se concerte et on se dit oui, bah, on publie quoi Il n'y a rien de bien, il y a des rumeurs, des news, des machins, le truc, c'est... Voilà, il n'y a rien de... Ouais, le nouveau Google, le nouveau Apple, le... ouais, bon, ben bah, voilà. Donc on reste un peu dans notre cœur de métier, mais il n'y a vraiment pas grand-chose d'exaltant. En prenant un petit peu de l'exaltant, c'est vrai que j'étais quand même assez surpris par les écouteurs sport sans fil, les Mu 6 Ring. Bon, après, voilà, l'intérêt, c'est que les fabricants, il y a quand même des fabricants qui s'est sortir de truc et ils essaient quand même de nous envoyer des produits qui sortent un peu de l'ordinaire, et nous, on sait que maintenant, le moment où les marques sont prêtes à payer, généralement, ils savent que leur produit a un petit intérêt. Bon, ces écouteurs, on peut les mettre comme ça. Oui, certes, le look. Oui, certes, machin. Oui, certes, le son. Mais ils ont le mérite d'avoir des petits écouteurs qui envoient le son vers ton oreille et non pas le poser sur l'oreille et tout. Donc, c'est un produit qui est assez intéressant, assez différent de ce qu'on peut trouver sur le marché. Et euh, je ne pas dire que je suis ultra fan, encore une fois. Je pense pas que ce soit le produit que je vais garder parce que je trouve que bon, pour courir, euh, je cours très bien avec mes Huawei, machin, là. Pff, je mets dans l'oreille, réduction de bruit, truc, c'est bien. Mais voilà, je pense, encore une fois, ça peut correspondre à une cible et on verra peut-être certainement demain pendant le live que bah, la niche. Euh, C'est bien. <rire> la laisse. Mm, et le martinet, alors là. Ouh, bon, ne, ne nous égarons pas. Donc, on revient un peu. Euh, on est en partenariat avec Webuying. Je ne connaissais pas du tout. <rire> Je ne connaissais pas du tout cette boutique en ligne. Alors, ça fait partie des. Bon, bah... <rire> pas, pas... on va arrêter de citer Gearbest. Gearbest qui pourrait revenir, mais moi, j'y crois pas. Hein. Je pense que là, les dettes sont trop. Ils vont fermer ça, ils vont ouvrir autre chose. Ils vont plutôt sauver des bateaux qui n'ont Qu pas encore pris l'eau, à mon avis, dans le... Dans, le... dans le groupe. Dans le. Comment dire Dans le. J'ai oublié. Je reprends le mot avec les trucs là sud-espacifique du truc je les news et tout je veux dire j'ai déjà commandé une corde et une poutre là <rire> il y avait des promos sur Amazon bon oui, Wibing qui propose alors qui nous propose une alors la meuf elle m'écrit me dit ouais, ah, on va faire des coupes de promos sur sur vous alors elle me dit ouais je dis, bah très bien mais vous voulez quoi qu qu'on dit vous voulez quoi j'ai vous voulez quoi ça dépend vous avez quoi elle me dit mais bah, euh, qu'est-ce qui marche bien chez vous j'ai dis, non mais je vais pas me prenez sur notre site et on vous fera des codes promos j'ai pas passé une heure et demie à piocher à, à faire de la pêche sur votre site pour essayer de trouver des trucs pour trouver des codes promo. tu sais non, mais ben, vas-y, envoyez-moi une sélection. Donc, elle m'a envoyé une sélection de produits. Elle m'a dit, oh, les aspirateurs pour le premier article. Quatre coups pour l'enrôlement. Elle m'a dit, oh, vu que les produits Dreamy marchaient très bien chez vous. Je dis, ah, oui, mais bon, parce qu'on travaille avec Dreamy aussi. <rire> Donc, forcément, les produits marchent très bien. Alors, on m'a envoyé quatre codes pro promos. Je ne sais pas. Vous me direz si vous l'avez vu, l'article, déjà, si vous avez cliqué, si vous avez déjà acheté chez eux, si vous connaissez cette boutique. Ça peut m'intéresser. Et ensuite, elle me propose quatre euh, codes promo sur une trottinette et euh, quatre vélos électriques. Alors, le vélo celui-là, il est pas mal. Le, le alors on dirait le Fido, hein, complètement, mais j'aime bien le, avec les gros pneus comme ça, moi, c'est un peu mon genre. Là, VTT, le X1500, le Bézier X15000. Oh, as, elle m'en a envoyé une liste, mon pote, je peux dire. L'autre, elle s'est dit, eh, normalement, c'est un produit, une fiche, là, je vais en mettre 4, voilà, on verra rien. Euh, J'ai eu un commentaire intéressant qui me disait que, attention, en France, s'il y a fonction électrique pure accélérateur, ça veut dire qu'on n'est pas sur de... Normalement, il y a soit les vélos à assistance électrique, ça veut dire que tu as un vélo et quand tu euh, pédales, bah, ça t'aide avec un moteur électrique, comme le Tour de France. Non, c'est une rumeur, bien sûr. Ça, jamais personne n'a mis des moteurs électriques. J'ai vu un reportage comme ça où le mec, il explique... C'est lui qui a conçu en fait dans le, dans le moyeu comme ça, là, au pédalier, qui avait fait des moteurs électriques, qui avait mis les batteries dans les tubes, et ça donnait en fait dans les, dans les côtes et tout, et bon... Enfin, c'est une rumeur, mais évidemment, euh, personne ne se drogue, personne met de moteur électrique. Le monde est parfait, le monde est beau, le monde est gentil. Vive les bisounours et vive le pouvoir de l'arc-en-ciel. <rire> t'as vu T'as vu Eh, hey, limite, hein ah, Regarde, quand je te le dis comme ça, limite, t'y croyais un peu, t'es en train de te dire ah, « il le fait vachement bien, hein <rire> Bon, il dit, s'il y a une fonction pure accélérateur, c'est-à-dire que t'as même pas besoin de pédaler et tout, et ou si ça dépasse 25 km h <rire> Jamais Jamais C'est indébridable, ces produits électriques. Euh, ce n'est plus un euh, VAE, il faut l'immatriculer et rouler avec gants et casque. Alors ça, je savais pas. Et, mais euh, les rétros clignotants et tout ou pas Ou juste la main, ça suffit non, non, sur un vélo, en même temps, sur un vélo, tu as juste besoin de, de tendre la main. Voilà. Donc je dis bah écoute en effet, euh, j'ai pas de rétroviseur. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de rétroviseur. Moi j'aurais mis des petits rétroviseurs quand même sur la trottinette ou sur le vélo. Voilà. Vous me direz ce qu'il en est des législations et tout mais c'est vrai que ça complique un petit peu euh, le dossier. Ça complique un dossier qui était quand même pas mal compliqué. Bon, on parlera bien de du lancement donc c'était hier du nouveau robot aspirateur Dreamy D9 Max donc la version Max du D9. Pas du tout, il est pas du tout pareil. Il a bon, il apporte par rapport au D9, il apporte le lidar 4000 PA Aspiration et lavage en même temps, l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, et la possibilité de le contrôler via l'application Mi Home, ce qui est quand même, voilà. Et le prix à 259 euros TTC livré depuis l'Allemagne, non touchée, non de livré depuis l'Allemagne ou livré depuis Pologne, je crois, ils ont un Pologne. Voilà. Donc, euh. Plus les cadeaux 10 euros de remise, donc là, puisqu'il était à 279, donc ça baissera à 2. Non, il était à 269, donc ça baissera à 259. Les 5 premières commandes euh, bénéficieront d'un bonus de 50%. Euh, voilà, donc euh, ça. Et euh, si vous mettez 50 euros de plus, vous aurez un, un purificateur d'air Xiaomi 3H. Il y a quand même pas mal de cadeaux. Le produit, il est quand même relativement. Et il est clair que certains l'auront remarqué au-delà de. Il n'y a pas de... Tu parlais qu'il n'y a pas d'innovation et tu me Non, c'est surtout le fait de la démocratisation de la technologie. Où maintenant, pour 259 euros, on a quand même un robot aspirateur avec un LiDAR. Et oui, certainement, ce n'est pas le LiDAR le plus incroyable qu'on a vu. Notre Scooby-Doo a quand même bougé un petit peu par rapport à des modèles bien plus haut de gamme qu'il ait vu. Mais ça permet de dire, le LiDAR arrive maintenant sur des appareils qui valent moins de 300 balles, qui ont quand même 4000 PA... Je vous rappelle, il y a encore des machins qui ont 2500 PA hein, en aspiration, donc on est presque au double. Le LiDAR, 4000 PA, il est compatible mi et tout. Moi, je trouve que c'est un produit qui est assez intéressant puisque les prix deviennent enfin accessibles avec de la technologie que beaucoup attendaient. Donc c'est pour ça que le produit il est assez sympa. Et euh, si vous voulez du Dreamy, oh, et on en bouffe de tous les côtés du Dreamy en ce moment, nous, hein je sais pas vous, mais <rire> la vache. Parce qu'en fait, on travaille avec Dreamy en direct, plus les revendeurs de Dreamy qui sont affiliés et tout. Donc la meuf va me dire, ça me dérange pas, elle, pas de problème. C'est même eux qui payent les taxes pour dire que des produits. Mais euh, on en a plein tout le mois prochain. J'en ai encore deux ou trois, je crois, <rire> des nouveaux produits. Et j'en ai même prévu déjà pour le mois de novembre, pour les, les nouveautés euh, exceptionnelles. Bon, allez, une nouveauté smartphone. Le Honor Play 20 Pro est officiel avec un écran de 6,3 pouces, Full HD, un Helio G80. <rire> là, si j'avais un bouton euh, comme les gros Youtubers, ça ferait... Ouais ouais ouais Faudrait plus que j'achète ça, là. J'ai plus... Euh... Alors, il y en a plein qui ont les boutons, là. Alors, c'est les boutons stream... Steam Lab, je crois. Machin, euh... je sais plus ce que c'est. J'ai vu ça, ils ont tout ça. Puis, il y a le Mini, maintenant. Et tu peux cliquer dessus, ça fait des effets. Je me demande... Je me demande pas d'où je viens. Il y a une chanson aussi comme ça. Voilà. Bon, et euh, je pourrais faire... Je sais pas. Je sais pas si je vais investir là-dedans. Sébastien, qu'est-ce que t'en penses On investit ou pas C'est le mec. Il le mec, hey, y en a beaucoup qui ont compris la blague. Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Mais c'est pas grave. Hein Mais il y en a beaucoup qui ont compris la blague. C'est qui C'est une plaisanterie. Une... Non, je me demande. Je me demande pas... Ah, il y a un truc comme ça. Bon, le Honor 20Play, un Helio G80. C'est pas si mauvais que ça. On verra, parce qu'il y a un téléphone avec un G80 qui arrive, par exemple, euh, après-demain. <rire> Genre, <rire> voilà. C'est pas si mal que ça, encore une fois. Bon, un G95, un écran Full HD de 6,53 pouces. Pourquoi j'ai mis 6,3 il, man il manque un 5, là, euh, Coco. Voilà. Bon, euh, 6,53 pouces, OK. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Tatatata... Alors là, hein, pouces, en 1920 par 1080 donc c'est du full HD+, on est d'accord. Euh, caméra frontale, 16 millions de pixels, caméra arrière, 64, plus 8, plus 2, plus 2, voilà. au oh, niveau faute à la mémoire, très bonne blague, bien sûr. Nous aurons 8, plus 128, 3800 mAh euh, de batterie. Charge 22 watts et informe... C'est exactement la même euh, merde que le Ulephone Note... Non, c'est exactement le même... Euh, non, c'est exactement la même cible de téléphone de, que notre Ulophone Note 11p. Pour peu que tu le sois, circonspect. <rire> bon, euh, l'appareil fonctionne sous Android 11. Pareil, à part que le nôtre, il a une batterie de 4400 mAh, notre Ulephone. Hein. Mais euh, au niveau, pareil. Non, on est 48 millions de pixels, je crois, sur l'autre. Mais belle photo. Hein. Sans stabilisation, sans rien. Prix 260 dollars américains. Par contre, là, je l'ai trouvé un peu cher, euh, les Américains. Enfin, j'ai trouvé un peu cher, euh, Coco Honor, là. 200, euh, le nôtre fait 170 balles hors taxe, je crois. Donc, TTC, ça doit faire du 200 balles. 200 balles, ça va, 260 balles alors Là, ça commence à faire un peu cher pour un téléphone qui n'est pas, encore une fois, si ce c'est un honneur, mais bon, si ce c'est un honneur, avant, c'était bien quand j'ai disais que ce c'est un honneur, en sachant que derrière, c'est du Huawei, là, c'est plus du Huawei, donc ça reste un honneur, voilà, votre honneur. Voilà. Bon, allez, on parlera des nouveautés à venir. Oui, parce il n'y a pas beaucoup de news, mais immeuble quand même. Tu as souri, avoue que tu as souri quand même un petit peu, quelquefois. Donc, mission accomplie, puisque nous sommes avant tout là pour nous détendre, entre nous, entre nous. Je me demande si je ne vais pas me reconvertir dans la chanson, ça me trotte dans la tête. Je ne sais pas si c'est le vaccin, la deuxième dose, là, j'étais fatigué pendant deux jours, et ça se trouve, ça a fait baisser ma... non, ça a fait baisser ma... comment est-ce que j'ai lu non, Ça a fait baisser ma fréquence vibratoire, oui, dans l'ésotérisme, là, je... Je touche à tous les trucs, là. Sauf à la coque. Euh, ça a fait baisser ma fréquence vibratoire qui m'a ramené à ma fréquence de base, qui est la fréquence du chanteur ultime. Ah non, on va rester sur YouTube encore un petit peu, là, au cas où, on va pas tout miser quand même. Voilà. Bon, allez, le téléphone, bonne nouvelle. J'ai eu Hulophone qui me dit, dis donc, on a le nouveau Hulophone Armor 14 qui va arriver. J'ai dit, écoute, j'en ai jamais entendu parler. Elle m'a dit, non, non, non, on a, pour l'instant, on a trois prototypes. Elle me dit un prototype qu'on va garder pour nous pour faire les images et les déballages comme ils font sur leur chaîne. Et on a deux prototypes. Donc, un, on peut t'en envoyer un pour faire une review euh, grave avant tout le monde puisque ces phones-là, personne n'en parle nulle part. Je dis, me... fais péter Fais péter cerise voilà. Et elle me dit, euh, ok. voilà Donc, elle me dit, oh, ben, ton adresse est toujours la même. Je dis, vas-y, fais péter. Voilà. Bon, la vidéo du jour, c'était bien les One Audio A70, des nouveaux casques Bluetooth. D'une marque que je ne connaissais pas, je connaissais Blue Audio, mais One Audio je ne connaissais pas, avec le A70. Alors, alors au début, elle avait deux casques, Quand on devait faire une vidéo avec les deux casques dedans, elle me fait « Non, parce qu'en fait, j'ai vu que vous aviez une offre avec deux reviews. » Tu sais, on a fait un pack avec deux reviews où parce que tout le monde se dit « Ah, on veut moins cher, on va travailler à long terme et tout. » J'ai voulu travailler à long terme, je vous fais une offre sur deux, deux reviews. » de, <rire> Au lieu de faire une review, je fais une un offre avec deux reviews. Avec un prix euh, réduit comme ça, euh, sur le t'ajoutes les deux et euh, au de faire 20 euros plus 20 euros, 40 euros fait 30 euros pour deux reviews, tu vois. Et elle me dit, ah ouais, c'est bien ça, euh, on veut ça, nous. <rire> J'ai dit, vas-y. Mais par contre, voilà, soit tu payes les deux, soit tu payes une plein pot, soit tu, après tu complètes, soit euh, sinon, parce qu'après je dis, les mecs reviennent jamais, hein, toujours, oh, on va en faire plein et après la, la meuf se fait virer, on la voit plus. Donc elle veut celui-là, le A70, qui est un casque DJ qui a la particularité, malgré tout, on sera toujours un peu d'avoir une entrée 6. Point, jack 6.3 d'un côté et une entrée 3.5 de l'autre côté. En ce temps, vous me direz ça sert strictement à rien. Si tu as une guitare, un ampli, un truc de DJ avec un 6.3, tu branches ici, tu entends la musique en stéréo, d'accord Tu veux écouter une autre source en même temps. Hop, tu mets ton téléphone euh, 3.5 tu mets l'autre côté, hop, et ça ajoute les deux sources en même temps. Ce qui peut être bien si tu joues de la guitare avec du coup bah, sortie de ton ampli euh, un ampli électrique là avec une sortie euh, 6.3 tu mets ta guitare, donc tu entends le son de la guitare, et après de l'autre côté, tu mets la musique et tu peux jouer par-dessus. Ou si DJ, tu es en train de faire ton truc et tu veux écouter. C'est assez intéressant, voilà. Et le casque est vraiment pas cher à 40 balles sur Amazon. On parlera bien donc de demain. Non, demain, aujourd'hui c'est le One Demain, c'est la Emi Lite. EMI Lite, la montre. Alors je l'ai enlevée, parce que bon, ça suffit maintenant. La EMI Lite, la montre la connectée la plus fine au monde. Non, ultra, elle est ultra fine. Elle n'est pas plus fine au monde. Vous verrez que c'est une espèce. Ils ont un peu menti. Ils ont un peu menti. Les tipeurs verront le mensonge laprès midi, les autres verront la vidéo demain. Ils ont un peu menti, mais elle a quand même un écran AMOLED. Elle est quand même super euh, performante. Il y a des cadeaux et tout, des promos et tout, voilà. C'est ce que vous allez bouffer en ce moment. C'est les pr les produits Bon, voilà, mais il y aura quand même des cadeaux. Ensuite, après-demain, il y aura le Ulefone Note 11P. Euh... Voilà, quoi. Le Ulefone, euh... Il est pas... Il est pas... Il est... On verra, vous verrez dans la vidéo, il est pas mal en fait. On peut pas dire qu'il est. Il a l'aide de notification, il a le type C, batterie 4400, euh, un G80, 828 plus 1 Tera, enfin, caméra à 40 millions de pixels et tout. Le téléphone, il est pas si mal que ça. Il n'y a pas de truc, je peux pas vous dire, il est, est nul, moi ouais, franchement, je suis déçu. Je peux pas vous dire waouh, c'est le téléphone de mes rêves. Il est vraiment très lissé, très parfait. Voilà. Comme moi. Euh... Après-demain, je vous ferai, euh, pour jeudi, la T-Class T40 Pro, Plus puisque ça fait un moment qu'elle est là et qu'il faut que je la fasse. Ça encore une merde, ça, qu'elle m'a envoyé là. Elle est classe, maintenant, il faut que je lui dise quand elle me propose, je dis attends, maintenant, elle est T618, faut arrêter. Hein. Et les photos, photos, vidéos, je commence à apprendre, je dis, ah, enfin des photos. Oh, oh, et putain, ça vaut même pas le coup que j'aille au bord de la mer, faire des photos, vidéos. Je veux dire, hein, je vais me mettre dehors, une photo des poissons, ça suffira, quoi. Oh, C'est nul. <rire> elle n'est pas terrible, cette tablette. Non, elle n'est pas terrible, elle correspond à une cible euh, pas très photo vidéo la tablette. Hein. Après, c'est pas une mauvaise tablette, Il hein, y a des bons sons, il y a un bon écran, mais photo vidéo, c'est de la merde. Et le T618, bon bah une chaussette, euh, voilà, c'est pas dingo. Euh, pour la semaine prochaine, je ferai certainement le, la coolpo 360 euh, caméra de conférence, intelligence artificielle, elle te suit et tout. Ça, il faut que je la fasse parce que la meuf m'a pas trop cassé les nouilles, mais elle va arriver. J'ai le Ugreen X5 aussi à faire. Elle m'a envoyé le lien euh, début de semaine dernière. J'ai vu que Amazing Mac, il l'avait déjà fait, mais moi, non. Alors, encore une fois, on en parlera peut-être dans le... dans le live de demain. Mais moi, voilà, moi, je reçois des produits et moi, je suis rémunéré par les produits. Donc... Et souvent, je vois quand les produits tombent, d'accord Quand moi, je dis, voilà, ça a tombé, je vais être payer pour... Ça veut dire qu'en fait, c'est des campagnes qui sont faites par les fabricants en disant, voilà, on va contacter plein de youtubeurs on va envoyer ça. si nous demande de l'argent, ben, on verra. si nous n'a pas d'argent, ben voilà. Et puis, ben, sur principe, voilà, on peut être d'accord. Mais moi, ce qui me dérange à chaque fois, c'est regarder d'autres Youtubers qui font les vidéos, qui disaient « Je cherchais un produit euh, comme ça, et voilà, euh, j'ai choisi celui-là. En plus, il n'est pas trop cher, ça rentre dans mon budget. Euh, » C'est que genre, si je l'avais acheté, il pas acheté Sûr ils te l'ont offert, voire ils t'ont payé. <rire> ouais. Donc le truc euh, vidéo sponsorisé. Putain, moi on m'a cassé les couilles avec ça. Mais ouais, faut que tu le dises. Euh, c'est qui C'est Notek qui avait lancé le, le truc. Même lui, là, maintenant. Pff, il ne donne même plus de prix maintenant. <rire> il fait une vidéo. Même Notek, au début c'était vidéo sponsorisée Faut être transparent et la législation, machin. Putain, ça n'a pas duré longtemps, ça. <rire> moi, je continue à le dire parce que. Parce que, bah voilà, une fois que c'est quand c'est dit que c'est propre, ça va. Mais la plupart, groupe, ça a duré un mois ou deux, là. Et même lui, je crois, même Notec c'est marqué. C'est marqué un peu sur la page d'accueil Faut lire, oui, non, peut-être Prêter, pas prêter, sponsoriser, pas sponsoriser On donne pas de prix, voilà C'est toujours un peu cette ambiguïté là donc après bah, Que les mecs ne s'étonnent pas après qu'on leur tombe sur le dos hein, je, veux dire, tout ça. je comprends pas pourquoi moi j'ai les mêmes produits qu'on me propose donc, j'accepte, bien évidemment, on les accepte, on les accepte pas. Mais de dire, ça, je cherchais, j'étais déjà très très fan de cette marque-là, j'ai décidé de les acheter parce que rapport prix, non, d'abord proposé de les envoyer gratuit ou payé, et tu dis bah, pourquoi pas, comme moi, tu dis, soit y a, y a, y a, ils sont, par contre, ils sont magnifiques, hein. j'ai pas encore testé, mais ils sont très très jolis et tout, et euh, sur la fiche technique, euh, moi, ça me faisait envie. Ça me faisait envie de me faire payer pour les tester. <rire> C'est une envie. Bon, 23 minutes, c'est pas mal. Bon, j'ai le Power Vision S1. Bon, euh, ouin ouin, elle, elle m'a cassé les couilles avec son Power Vision. Elle va faire un live, machin. J'ai vu que Perrier avait déjà fait la vidéo, truc. Elle devait payer et virement et pas de virement. Donc, pas de vidéo. Et euh, bah, quand elle se réveillera, tout ira bien. La Caso Brave 8, on devrait la recevoir aussi. Elle m'a dit, ah, on l'a, euh, l'application n'est pas prête. On vous l'envoie. Euh, euh, euh. Dès que vous allez le tracking, vous l'envoyez. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et pas de nouvelles depuis. Donc, euh, bon, ils se réveilleront un jour. Donc, tout va bien. Donc, ce qui devrait arriver, le, la montre, le Ulephone, la tablette, la semaine prochaine, la caméra 360 de conférence et tout, et le Ugreen X5. Et après, en théorie, je devrais être pas mal. J'aurais déjà épongé tout mon retard. Et je devrais pouvoir reprendre les reviews de montres, là. Oh, les reviews de montres, les gars J'ose même pas vous dire. Ça commence à se mettre en place tout doucement. Tout doucement, nanana, nan, nan, je commence les montres. Je, je, je sais pas ce qui se passe. Putain de deuxième dose. J'espère <rire> que je, je, je, je, je, je, je, si, si vous aussi, ça vous a fait ça, que d'un coup, vous êtes mis à être d'humeur euh, chanteuse. Si vous êtes d'humeur papa chanteur, papa chanteur... Non, oh <rire> ils vont tous les faire. Bon, <rire> c'est papa sympa, on a dit. Euh, j'ai oublié de quoi je voulais vous parler. C'est pas grave, voilà. Bon, euh, chanteur, non. Mais les reviews, voilà. Donc après, voilà, je devrais prendre les montres. Pas mal de montres. J'ai, euh, sur les 10 montres que j'attendais, je crois que j'ai tout reçu, apparemment. Oh La dernière, mon pote. Oh la fâche, j'ose même pas vous teaser. Eh, hey, des montres suisses, pour de vraies suisses, d'accord L'histoire de la marque. Des montres suisses. Grosse marque suisse, 1800, quelque chose, nanana. La guerre. Euh... Je sais pas si c'est la première, je crois que c'est la deuxième guerre qui les a flingués. Deuxième guerre qui flingue un peu le business de la montre, nanana. Ensuite, arrivée des montres à quartz, japonaises. Donc la marque suisse complètement défoncée, alors que c'est une grosse marque innovante et euh, ils ont leur propre mécanique. Ils ont leur propre mécanique. Vraiment une belle, belle marque de montre. Hein. Euh, ensuite, donc après, là, bon, bah, la marque complètement à l'abandon. Les enfants qui arrivent en 2000 et quelques, là. On va reprendre le dossier qu'on comprit que la Chine, c'était quand même un petit peu l'avenir, et qu'ils se disent, bon, on va continuer, on va relancer la marque, mais pour relancer la marque, on va la lancer en Chine, et on va la faire assembler en Chine. Ce qui n'est pas un point négatif, pas mal de grosses marques font une partie de leur production en Chine. On parlera par exemple de Seven Friday, qui font quand même des montres à 1700 dollars, euh, dont euh, le mécanisme est japonais, et tout est fabriqué, assemblé en Chine. Encore une fois, en Chine, tu peux aller voir une usine. Si tu es prêt à mettre le pognon sur la table et tu dis, voilà, mon cahier des charges, c'est ça, et je suis prêt à payer pour ça, ils sont prêts à le faire. Je rappelle, tous les iPhones sont assemblés en Chine, encore une fois. Et pas mal de trucs sont là-bas. Donc, ils sont capables de le faire. Tesla va faire son usine à Shanghai, tu vois. Mega factory. Euh, donc, euh, ils font ça et les montres euh, rapport prix, euh, de, la, de la balle. Un peu, un peu compliqué. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que bah, ça fait partie des dernières reviews. Parce que j'ai reçu un boîtier pour savoir si les montres sont précises ou pas. Donc, on verra sur toutes les 10 ou... 13 montres chinoises que j'ai, laquelle est la plus précise, on verra en fonction des prix et tout, voilà. Il y a pas mal de produits qui sont bien. et je suis en contact en ce moment avec des, euh, des sites qui font des montres en pièces détachées, enfin des pièces détachées de montres plutôt. Donc ils vendent les boîtiers, les mécanismes, les aiguilles, les fonds, et on verra, euh, si ça avance bien avec eux, comment éventuellement on pourrait commander une montre en kit presque, et la monter soi-même. Je suis comme un dingue. Je suis comme un dingue. Je suis comme un dingue parce que oh, ça, ça va. Il y en a pour trois mois là, hein, quand même. Hein, à la vitesse où je vais, euh, je fais pas que de la montre. Hein, il faut que d'abord je mange et après je fais euh, ce truc-là, cette nouvelle passion. Mais ça va arriver tout doucement. Ça va arriver tout doucement. Bon, euh, aujourd'hui, la vidéo du jour. Bah non, je l'ai mis à l'envers. La vidéo du jour, c'est le casque Bluetooth monitoring DJ Fusion. C'est ça. Mais j'ai pas. Il est mis à l'envers là. J'ai mis un peu. Euh... Voilà. Donc ça, on en a parlé. C'est bon. Mon Instagram, mon pseudo, c'est Greg Le Geek, hier café, je suis monté à Chambury là, je voulais voir un truc, euh... je voulais voir. Non j'avais vu un, un espèce de roster hein, qui font leur propre café. Ils font rien du tout en fait, mais voilà, c'était ça. ils étaient sympas et je me suis fait rincer en rentrant mais ça va pas trop trop. En ce moment on est sur les. on est les fins d'ouragan, nous là ici là, oh, qu'est-ce que ça rince tous les jours donc, les photos de la montre ultra fine qui sera là demain, les chaussures de basket. Ah, je me suis acheté des... Alors, peut-être je mettrai les photos sur Ah, je mettrai la photo sur aujourd'hui. Je me suis acheté des Adidas, euh, pas les Adidas Kermit, hein, Parce que je suis allé à Nike, Factory Store, à Marina, c'était fermé. Voilà. Donc, ça, c'est bonne chose. Ensuite, je vais à Snatcher qui était à côté. Et là, il y avait les Snatcher Air Truc 1390 bahts. Euh, 1000 bahts ça fait 27 euros, plus ça fait 30 balles, quoi. 30 balles, je dis, franchement, euh, voilà, j'étais prêt pour acheter des Nike et tout. J'ai un 1300, super Bon, il n'y a plus ma taille. Il n'y a plus ma taille. Et celle où il restait ma taille, elle était, elle était dégueulasse, la chaussure et tout. Je dis, bah bon, non, moi je veux bien un prix, mais je veux une chaussure propre. voilà. Donc j'ai pas acheté. Après, il y avait un gros truc Adidas qu'ils ont vers à côté. Il y avait les, les Adidas qui la grenouille. Là, par contre, j'étais pas prêt. Donc j'ai pris des espèces de. Tu c'est celle où il n'y a plus les marques maintenant dessus. Là, il y a juste Adidas en petit derrière. Elles sont beiges. Elles sont assez jolies. Mais comme je les ai mis en moto euh, dimanche et que je me suis fait rincer mais défoncer, elles sont en train de sécher dehors. Voilà. Donc vous les verrez peut-être aujourd'hui sur Instagram ça vous intéresse 2000 baht 2000 baht ça fait 54 54 euros à peu près euh, voilà pour des adidas ça me paraissait euh, raisonnable j'ai vu il y a des chaussures à 250 euros 250 euros des chaussures il faut marcher quand même hein c'est même pas tu assez. Sais, au pire tu dis ouais non mais en fait c'est des rollers tu sais, tu mets et après ça avance tout seul même pas Rien du tout, 250. Oh, oh là là là qu'est-ce que je vieillis moi, je te jure. Bon, revenons-en à nos moutons, les films et séries télé de la semaine, bien évidemment. J'ai regardé vendredi sous les conseils de Jean. Il appelé David, non, c'est Jean. Euh, comme tout le monde. Il me dit Ah là, il y a Back North. Ah lui, c'est bon, il est un peu âgé, un peu aigri, toi. Ah mais regarde Bac North, ça montre bien la France où elle en est. Nanana. Bon, oh, elle en est. Elle en est là où elle en est. C'est pas pire. J'ai envie de pas dans. On vit pas au monde des bisounours avec le pouvoir de l'arc-en-ciel oh Voilà. <rire> oui, c'est un mix entre Dragon Ball et le pouvoir de l'arc-en-ciel. Je fais, je fais en fonction de mes capacités aussi. Bon, Back North, un film alors apparemment basé par rapport à une histoire vraie et tout. Moi, franchement, ce film, je l'ai trouvé génial. C'était trop bien. Les acteurs sont super bons, tous autant qu'ils soient que ça soit des policiers, que ça soit des mecs de la cité, que ça soit euh, à un moment une de... ils attrapent un petit blondinet qu'ils mettent dans la bagnole, l'autre ils les insultent et tout, puis quand ça met la musique, <rire> oh vas-y c'est chelou, ouais en enfin, vrai ouais, quand ça dedans, c'est euh... voilà il n'y a pas de moment où tu dis ouais ils jouent faux, ils surjouent, ils en font trop, c'est c'est tout bien naturel, bon à part le chef de la police mais tu vois autant dans les cités ça surjoue pas non plus tu sais genre ouais euh, c'est pas Scarface quoi mais euh, même s'ils sont souvent torse nu, machin, voilà. Mais c'est pas surjoué au niveau de la police, au niveau des Kaira, au niveau des des d'action, au niveau de voilà, c'est très très réaliste l'histoire, elle est super bien, c'est prenant de bout en bout. Ah quand ils sont dans la cité là-bas là, l'autre là, qui est coincé et tout. Oh là là, l'autre qui est... oh, dans je vous dis, je vous dis, je, vous dis, je vous spoil pas mais c'est super prenant. J'étais comme ça, j'étais sur ma chaise, je dis j'étais eux. tu perdu, l'autre s'appelle Greg comme moi. Et le deuxième, il s'appelle Antoine, c'est mon deuxième prénom Mais c'est l'histoire de ma vie Non, je déconne Mais voilà <rire> Grégolé Antoine ça on m'appelle En plus, c'est vrai <rire> Et euh, voilà Très très bien, très très sympa Après, ce ont dit, ouais, le film polémique qui prend partie de la police, qui prend... j'ai pas trouvé ça... Euh... Le, le film, il tape tellement sur plusieurs tableaux que la police, c'est... Voilà, c'est une fois que t'as compris, le film as compris, il y a le préfet... Voilà, il, doit donner des... il y a le président, il y a le préfet qui doit donner des comptes au président, il y a le chef de la police qui doit donner des comptes au préfet, il y a les mecs qui doivent bosser pour le chef de la police, tout le monde doit gagner des points et en fait ça met surtout en exorgue un système comme il dit de points, de, de choses comme ça, de choses qu'ils peuvent faire, de choses qu'ils ne peuvent pas faire et donc moi j'ai trouvé le film très très bien et j'ai passé un très très bon moment euh... encore une fois à regarder ça et c'était vraiment pour moi j'ai fini le truc je me suis dit ouais, c'est vraiment euh... Il y avait de l'action, c'était prenant, il euh, y avait une morale, il y avait, tu vois, il n'y a pas de... Non, c'était bien, j'ai bien kiffé, directement en commentaire, si vous voulez regarder, mais moi je passais un bon moment de détente au-delà de « c'est basé par rapport à une histoire vraie euh, », je veux dire, euh, « retour vers le futur » aussi, et pourtant vous en faites pas des caisses. Je te la laisse celle-là. Bon, allez, Billion, saison 5. Ah, oh, Billion. Putain, mais Billion, mais c'est ma, ma série préférée. Oh, Billion, mais Billion, c'est un truc de ouf. C'est vraiment ma série que, sur laquelle. Mais qu'est-ce que je kiffe, Mara, ça regarder ça. Autant il y avait un truc avec les deux avocats, là, hein, c'était un faux avocat, vrai avocat. Après, au bout des saisons, ça tournait en honte. c'est toujours rocambolesque. Là, c'est toujours le jeu, c'est un peu Tom Jerry, t'es version trader et tout. Qu'est-ce que c'est bien cette série Alors, je... Si vous connaissez pas, je vous inviterai à commencer par regarder par la saison 1, qui est certainement la meilleure des saisons, puisque... La saison 1, en fait, chaque épisode, il y avait une morale, on comprenait, parce qu'il est riche et ce qu'il voulait un peu dans son passé et tout. Bon, après, ça part vite en couille. Hein. Saison 2, 3, 4, là, c'est vraiment pas mal, hein. encore une fois. c'est, Il se tire dans les pattes, il y a des rebondissements et tout. Qu'est-ce que je me régale qu Qu'est-ce je... qu que je me régale avec cette série voilà. Bon, ce week-end, il y avait également l'Ultimate Fighting, euh, 18 septembre, dont la carte, c'était Anthony Smith versus Ryan Spawn. Bon, euh, des beaux bébés, encore une fois. Là, es pas mal, hein. C'était pas mal, la, la carte, cette fois, et tout. Très bien. Encore une fois, un bon petit Ultimate Fighting. Euh, ça détend bien, ça m'a bien fait plaisir, voilà. J'ai commencé hier euh, Réminiscence. C'est-à-dire, je suis allé au cinéma, bien évidemment, parce que je suis allé voir le cinéma. J'ai regardé le cinéma, j'ai regardé la moitié, j'étais un peu fatigué, je rentrerai, j'irai le voir le reste demain. <rire> ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, enfin, il y en a bien un ou deux qui croient. <rire> voilà. Non, bon... Pff. Oui, bah oui, il y a eu Jackman dedans, Wolverine, euh... mais bon, euh, voilà quoi. Qu'est-ce <rires> euh... qu que c'est lent, qu'est-ce que c'est lent, qu'est-ce qu'on n'en voit pas le bout Alors oui, c'est fait par rapport euh, euh, la sœur de la cousine de la nièce euh, qui a vu l'ours euh, de, tu vois, hein, Inception, de trucs, alors c'est dans le... la mémoire, il fouille dedans et tout, mais c'est long, mais ça à dire deux heures, ouais, J'ai regardé une heure et quelques, après il me dit, ça attendra euh, la, la fin, att la fin, attendre, la fin, juste tira les moyens. La fin, voilà, ça, la fin peut attendre aujourd'hui, quoi. C'est pas le truc, ça, il faut absolument que je le sache. Il va y avoir une espèce de fin à la Scooby-Doo, là, je le sens. Euh, voilà, bon. Pff, pff, ouais, c'est pas euh, le truc de l'année. Il y a un truc aussi, euh, je sais pas si vous l'avez vu, ça s'appelle, qui est disponible au cinéma, ça s'appelle Lich, Prisonnier of the Ghostland. Avec Nicolas Cage, où il a une espèce de samouraï, là, avec un truc un truc un peu à la Mad Max, là, qui a l'air un peu chelou. Euh, pareil, ça je me réserve ça. Et tiens, euh, puisqu'on y est, je vais certainement me reprendre euh, Lucifer, la série. Parce que déjà, la 6 est sur Netflix, et c'est fini, déjà, j'ai Netflix. Mais euh, j'avais arrêté, je crois, c'est Lucifer. Je... Quand sa mère, elle arrivait, je crois, j'en étais, ça doit être la saison 2 ou 3. Mais c'est le genre de truc, tu vois, un épisode comme ça par jour, c'est bien. Et puis en sachant qu'il y a quand même les six saisons, je crois, sur Netflix, et que la sixième, bon bah, c'est la fin, et que apparemment tout le monde dit que c'est pas mal. Euh, faut voir. J'ai pas, pas avancé sur Y, le dernier homme, parce que le premier épisode m'a tellement gonflé, puis le, le début du deuxième aussi, que j'ai pas commencé à aller ça. C'est Ah non, mais les femmes... Non mais attends, si tous les hommes morts, qu'il reste plus que les femmes, on est sauvés. <rire> allez au moins jusqu'à l'épisode 2, vous allez vite comprendre que... <rire> Pour le cinéma américain, euh, eux, ils estiment que c'est pas gagné non plus. <rire> tout le monde, monde est aussi con. Voilà, il y a une espèce d'équité. Hein. L'égalité entre hommes, femmes, euh, aux unis cinéastes, ils ont dit « Ah, mais tout le monde pareil, tout le monde est abruti pareil. <rire> » Voilà, il n'y a pas de « Non, mais euh, les hommes, les femmes, non, tout le monde est con pareil. <rire> » C'est bien, voilà. Donc, je n'ai pas avancé là-dessus. Il m'en reste un petit peu en stock, je regarderai ça plus tard. Et ça fera déjà 36 minutes, mais j'avais envie de prendre mon temps. On n'avait pas beaucoup de news, mais on a envie de passer un bon moment. T'as envie de passer un bon moment de détente. Tu te dis, voilà, il n'y a que des bonnes nouvelles non, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Mais voilà, il y a plein de trucs, c'est divertissant, on passe un bon moment, et ça te détend un peu le mardi comme ça. Bon, pro prochain rendez-vous, c'est demain soir en live. Je n'ai aucun sujet du live. Je ne sais pas du tout de quoi je vais parler. Si vous avez une idée pour le live de demain, un sujet que vous voulez traiter, euh, un truc, je préparerai un petit machin. On se retrouve en live demain entre 18h et. 18. 19 20 21 22, voilà. Entre 18h et 19h sur GLG Vidéo. On fera un live d'une heure, ce sera peut-être l'occasion de faire des petits tipis, C'est l'occasion ou jamais hein, d'arriver au deuxième palier, de passer un, une heure ensemble. C'est des questions, des commentaires, des remarques. C'est le moment ou jamais. Et après, prochain rendez-vous, ça sera vendredi. Et puis tout se passera bien. Voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Gardez le moral et surtout, restez ouvert. N'oubliez pas le pouce en l'air. N'oubliez pas le commentaire. N'oubliez pas que ça va le faire. Et à demain. <rire> Allez, forcément, je vous kiffe. Bye bye. il faut bien couper le micro.